Pour changer le style bibliographique de votre Bibliothèque EndNote, cliquez sur la boîte de style bibliographique située en haut à gauche avec PC et en bas à droite avec Mac. Cliquez sur le petit triangle à la droite de la boîte de style pour avoir accès au menu déroulant. Si le style que vous souhaitez utiliser fait partie de la liste, il suffit de cliquer sur celui-ci pour le sélectionner. Lorsque vous sélectionnez un nouveau style, les changements sont automatiquement appliqués à toute votre bibliothèque à notes. D'ailleurs, l'application d'un nouveau style est facilement visible sous l'onglet « Preview » dans la colonne de droite. Si le style que vous cherchez n'est pas inclus dans le menu déroulant, Cliquez sur Select another style. Dans l'exemple suivant, nous souhaitons utiliser le style APA Provo. Nous inscrivons donc le nom du style dans la barre de recherche. Nous devons appuyer sur la touche Retour, Entrée, pour lancer la recherche. La liste des résultats s'affichera. Cette liste sera plus ou moins longue selon la précision des termes de recherche. Nous devons sélectionner le style souhaité, puis cliquer sur «Choose ». Ce style est maintenant appliqué à l'ensemble de notre bibliothèque EndNote. Nous pouvons d'ailleurs voir ces changements dans la colonne de droite.